Salut, salut, je suis Carmel Gueye, batteur à l'équipe FCE de Yopougon Je suis euh, vice-président de Graswell Family. Vraiment, je vous invite à nous suivre sur toutes nos plateformes ainsi que toutes nos rubriques. Je vous aime. Bye, bye.